Ben, ça fait bientôt un an. Ah oui, je voulais absolument euh, maigrir, en tout cas je voulais m'affiner. Alors il était totalement euh, atteint. Alors j'ai pas perdu de poids. Alors au début je pensais que ça finissait, ça voulait dire perdre du poids, donc j'ai pas perdu de poids. Mais par contre j'ai perdu une taille dans mes vêtements. Voilà. que maintenant que j'ai l'habitude de faire du sport ici, j'arrive plus souvent à accompagner mes enfants quand ils sortent, donc que soit je cours derrière leur vélo, soit je fais du vélo avec eux, et voilà. En moyenne, 4 à 6 séances. Alors c'est surtout Powerplay, TRX, Viper, et un beaucoup moins la boxe. Bah, c'est de venir essayer parce que moi j'avais un petit peu peur au début, j'étais timide et en fait quand on vient ici avec toute la bienveillance, les conseils, bah, on n'a qu'une envie c'est revenir. Bah, J'en ai plein mais celui que je garde le plus c'est l'efficacité. Voilà Parce que quand on vient on donne nos objectifs et je pense qu'ils sont atteints quand on, les, quand on suit tous les conseils.